Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur l'utilisation de MeaFamilia. Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases de MeaFamilia. Une fois connecté, vous avez accès à un menu rétractable. Cliquez sur les trois barres en haut à gauche. Le menu rétractable apparaît. Ce menu liste l'ensemble des modules de Mea Familia comme « Mes biens immobiliers ». Pour cacher le menu rétractable, cliquez sur la flèche. Voyons maintenant comment naviguer dans un module. Chaque module comprend deux vues. Une vue en liste et une vue détaillée. Voyons cela en détail avec le module « Membre de ma famille ». Faites apparaître le menu rétractable, puis choisissez le module « Membre de ma famille ». Vous accédez à la vue en liste des membres de votre famille. Pour ajouter un membre, cliquez sur le « Plus » en haut à droite. Vous accédez à la vue détaillée. Complétez-la. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer le membre. Cliquez sur le bouton gris « Retourner à la page des membres de ma famille » pour revenir à la vue en liste. Pour accéder à la vue détaillée d'un membre, il suffit de cliquer sur son nom dans la vue en liste. Pour imprimer sa fiche, cliquez sur l'imprimante en haut à droite de sa vue détaillée. Pour supprimer un membre, cliquez sur son nom, descendez en bas de sa vue détaillée et cliquez sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression. La fiche est supprimée et vous revenez à la vue en liste. Nous venons de voir comment fonctionne le module. Membre de ma famille. Tous les modules fonctionnent de la même manière. À vous de jouer. À bientôt.